Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un tour de John Bannon sur le test d'observation. C'est parti Dans ce petit paquet, il est composé d'une carte blanche, d'un as de cœur, d'une carte blanche et enfin une carte blanche. De ce paquet, je vais vous poser une seule question pour le moment. Quel était l'as qui était face en l'air Sa famille Cœur Nous regardons. Yes Cœur Formidable L'As de cœur, mais ça, c'était facile. Maintenant, je vais vous poser la deuxième question. D'après vous, est-il possible de faire disparaître, à vue, une carte Psst. Certains diront non, d'autres oui. Mais ceux qui diront oui, ce seront les plus espères, car en effet, si je retourne, l'As a bien disparu. L'As est mis de côté, et pourtant, le jeu est passé au-dessus. Qui fait réapparaître instantanément, L'As j'ai une autre question à vous poser avez vous remarqué qu'il y avait des cartes blanches un as mais pas uniquement il y avait aussi d'autres as plusieurs as non et pourtant si j'étale il y a quatre as et enfin la dernière question avez vous remarqué qu'il y avait un marquage non bien évidemment et pourtant si nous regardons face en bas nous avons 4 As, avec des dos différents. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.